Bonjour. Alors aujourd'hui mes chers élèves, on va faire quelques exercices corrigés de grammaire. On va commencer par euh, cette leçon très importante pour vous, les compléments circonstanciels. Mais avant de faire la correction dans cette vidéo, on va faire un rappel grammatical. Alors suivez avec moi s'il vous plaît. Alors dans une phrase le complément circonstanciel peut changer de place. Dans une phrase, le complément circonstanciel peut changer de place. Mais comment Je vous donne un exemple pour bien comprendre. Des « Des démarches, nous partons en voyage. » Alors, « des dimanches, bien sûr, c'est un complément circonstanciel de temps et à la tête de cette phrase. Et à la tête de sa phrase. « Des démanges, nous partons en voyage. » C'est-à-dire au début de cette phrase. Mais, on peut changer sa place. On peut mettre à la fin de la phrase, tout simplement. « Nous partons en voyage des démanges. »« Nous partons en voyage des démanges. Voilà. » Deuxième point. Le complément circonstanciel est généralement Introduit par une préposition. Et généralement, introduit par une préposition. Alors, euh, tout simplement, euh, chaque complément circonstanciel est introduit par une préposition. D'accord? Comme l'exemple de D Demanche. D D E accent grave. S D D c'est une préposition. Alors, le complément circonstanciel est généralement introduit par une préposition. Alors, écoutez bien cet exemple. Le vieil homme passait sa vie. Alors, où est ce complément circonstanciel? Il n'existe pas ici. Mais sur le trottoir. Voilà, sur le trottoir. Alors, le complément est introduit par une préposition. La préposition ici, c'est sur. Sur le trottoir, c'est un complément circonstanciel de lieu. Des démons, c'est un complément circonstanciel de manière, pardon, de temps, parce qu'il existe trois. Alors, il y a complément circonstanciel de lieu, de temps et de manière. Alors, il existe des compléments cir circonstanciels de temps, de lieu et de manière. Mais il existe d'autres, d'autres. Mais cette année, vous allez étudier uniquement trois types de compléments circonstanciels. De temps, pour identifier facilement, on pose la question quand, quand, de lieu, où, on pose la question où, et de manière, on pose la question avec comment. Alors, premier point, on a vu dans une phrase... Le complément circonstanciel peut changer de place. Et, on a vu aussi, le complément circonstanciel est généralement introduit par une préposition. Deuxième point. Comme l'exemple de sur le trottoir, comme l'exemple de 10 comme l'exemple de dans ce, dans, après. Alors, euh, il y a « pendant ». Il y a plusieurs prépositions ici qui jouent un rôle intermédiaire entre le verbe et le complément circonstanciel. Il est toujours euh, entre le verbe et, et le complément circonstanciel. Mais rappelez-vous, il y a trois types de compléments circonstanciels cette année. De temps. Pour identifier, je vous rappelle, on pose la question avec le mot, le mot interrogatif quand, de lieu, où. On peut utiliser le complément le le, le mot intro interrogatif où, de manière comment. D'accord Voilà. C'est tout pour le moment. Ce qu'il s'agit de rappel grammatical. Dans la prochaine vidéo, on fait la correction de cet exercice juste en face. complète le tableau avec les phrases suivantes. Il y a complément obligatoire et complément circonstanciel avec ces trois types de temps, de lieu et de manière. Bonjour. Je vous propose maintenant la correction de cet exercice. Il nous demande de compléter le tableau avec les phrases suivantes. Il nous demande de compléter le tableau, voici le tableau, avec les phrases suivantes. Pendant la nuit, la circulation n'a pas cessé. Pendant la nuit, la circulation n'a pas cessé. L'enfant observe la circulation avant de traverser. L'enfant observe la circulation avant de traverser. Les taxis se garent devant l'hôtel. Les taxis se garent devant l'hôtel. Les éclairs ont sillonné le ciel durant de longues heures. Les éclairs ont sillonné le ciel durant de longues heures. Les ouvriers creusent le sol en profondeur. Les ouvriers creusent le sol en profondeur. Le bûcheron coupe le bois à grand coup de hache. Le bûcheron coupe le bois à grand coup de hache. Alors, je vois, le, je vois ce tableau, il est composé en deux colonnes. Constitution obligatoire, ça veut dire groupe sujet groupe verbal, et le verbe, il y a complément d'objet direct. Lorsqu'on parle de constitution obligatoire, ça veut dire groupe sujet, groupe verbal, et verbe complément d'objet direct. Complément circonstanciel, circonstanciel, il y en a trois. Le temps, le lieu et la manière. Bon, on va, on va d'abord cibler ça. Complément circonstanciel. Après, on va voir complément obligatoire. Alors pendant la nuit la circulation la circulation n'a pas cessé. Mmh. Alors qu'est-ce que je vois Je vois la circulation n'a pas cessé. Alors c'est une phrase Tout simplement, c'est composé d'un sujet, un verbe. Alors pendant la nuit, alors pendant la nuit, ça qu'on appelle un complément circonstanciel. Mais où pourrais-je mettre est-ce que, ici, complément circonstanciel du temps, de lieu ou de manière Pendant la nuit, mmh, bien sûr, complément circonstanciel de temps. Pourquoi Parce que tout simplement, on pose la question, quand Quand la circulation n'a passé c'est quand exactement Pendant la nuit. Alors, la circulation, bien sûr, c'est le sujet c'est le groupe sujet, voilà, le verbe c'est n'a pas cessé, ACC a cessé n'a pas cessé, à la forme négative, on peut maîtriser, attention il n'y a pas de complément ici dans cette phrase, hmm? il n'y a pas de complément, voilà, hmm. L'enfant observe la circulation avant de traverser. On cherche d'abord le complément circonstanciel, c'est avant de traverser. Pourquoi Parce qu'on sait déjà que. On sait déjà que le complément cir circonstanciel est introduit par une préposition. Alors, la préposition ici, c'est avant. Mais on ne le sait pas. Est-ce que c'est pour le temps, ou le lieu ou la manière hmm. L'enfant observe la circulation quand exactement Avant de traverser. Alors, on peut mettre ici. D'accord Alors, la bonne place ici, c'est ce complément séquencé de temps. Avant de traverser. Bien sûr, l'enfant, c'est le sujet. C'est le groupe nominal sujet. Observe, c'est le verbe. Le verbe observer, c'est un verbe de premier groupe. Observe quoi Observe la circulation. Alors, la circulation, c'est un complément d'objet direct. Maintenant, c'est bien. On continue. Les taxis se gardent devant l'hôtel. Devant le Alors, je veux tout simplement, je dois faire attention. Il y a le sujet ici, il y a le verbe ici, il y a le complément Ce pas le complément d'objet direct, mais complément c'est Pourquoi Parce qu'il y a une la préposition devant. Et devant veut dire tout simplement le... On peut mettre ici. Devant le Les taxis c'est un groupe nominus, c'est quelque chose qui est obligatoire. Oui, c'est tout simplement. Et se garer, c'est le verbe se garer, c'est un verbe pronominal. Alors, se garer. Alors, c'est ça ce qu'on appelle la décomposition de la phrase. Alors, les éclairs ont sillonné le ciel durant de longues heures. Durant de longues heures, oui durant de longues heures, c'est complément cir circonstanciel, mais je vois de longues heures, de longues heures. Ça veut dire, en, si on est quand euh, pendant combien de temps Voilà, ça veut dire, il y a, exprime ici la durée. Durant, de longues heures, depuis combien de temps Donc, combien d'heures, durant, de longues heures alors, c'est un complément circonstanciel de Alors, les éclairs, bien sûr, c'est le sujet. Je dois mettre ici, tout simplement. On peut mettre un peu de place. Hein? Pour laisser les autres phrases. La place pour céder, les autres places ou d'autres les autres phrases d'autres phrases alors les éclairs c'est gros sujet oh, si on sionné. Sionné, on hein ça ce qu'on appelle là voilà le ciel, c'est un complément d'objet. C'est un complément d'objet direct, ça veut dire. Voilà. Maintenant, c'est bien. Alors, oui, donc, le complément 55 de manière. Les ouvriers creusent le sol en profondeur. Alors, les ouvriers, bien sûr, c'est le sujet. Voilà. Creuse. Bien sûr, c'est le verbe. C'est le verbe creuser. Voilà. Le sol. C'est le complément d'objet direct. Parce qu'on pose la question les ouvriers creusent quoi le sol Mais comment en profondeur. Mais comment En profondeur. Alors, en profondeur, c'est complément 50 de manière. En profondeur. Comment creuse le sang en profondeur C'est un complément, c'est un concept de manière. Le bûcheron coupe le bois à grand coups. Alors attends, c'est le sol ici, il faut éviter. Alors le bûcheron mmh. coupe le verbe verbe de premier groupe le mm -hmm. bois mm -hmm. un grand coup de h c'est ce qu'on appelle le euh, complément circonstanciel de manière un coup, coup de H. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera donc euh, très bientôt. Merci, à la prochaine.